Tout le monde connaît l'Everest, donc voici ce que tout le monde peut vous dire sur l'Everest. L'Everest est le plus haut sommet du globe et fait partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Oui, mais il y a des choses plus intéressantes sur le sujet. Commençons par le début. J'ai pas tellement envie de vous parler de l'identification de l'Everest car c'est moins intéressant, donc je vais le faire, mais le plus rapidement possible. Les Britanniques commencent un projet de topographie en 1808 qui avait comme but de localiser et nommer les plus hauts sommets du monde. En 1852, soit 44 ans plus tard, le pic 15, car où le pic 15 était le premier nom de l'Everest est estimé à 2902 pieds. 44 ans. Il ne cherchait pas un 13 dans une forêt, il cherchait littéralement la plus haute montagne du monde. Niveau cache-cache, ça doit pas être émerge, Enfin bref. C'est nul, la cache-cache. 1852, l'Everest est estimé à 2902 pieds. En fait, elle avait été estimée à exactement 2900 pieds, mais ils ont décidé de rajouter comme ça, deux pieds, pour ne pas donner l'impression que c'était juste arrondi à plusieurs centaines de pieds. On est sur le même niveau que changer les résultats des laboratoires à l'école parce que ça fitait pas avec tes notes. Un jour, il y a bien quelqu'un qui s'est dit « Pourquoi on n'irait pas en haut ?» Et le premier à dire, ce sera Clinton Thomas Dent en 1885. Il ne le fera pas, hein, mais il va le dire. Écoutez, si ça marche comme ça, j'annonce officiellement dans cette vidéo qu'on est capable de se rendre sur la planète kinimikant. On n'a pas encore découvert cette planète, mais c'est possible, vous inquiétez pas. 1904, la Royal Geographical Society obtient pour la première fois l'autorisation de véritablement explorer la montagne. Nous n'auront pas atteint le sommet, mais une histoire assez intéressante fait sur ça. Après leur exploration, le lieutenant-colonel Charles Howard Burry écrit le livre Mount Everest, The Reconnaissance, dans ce livre, il parlera d'empreintes qu'il dira probablement causées par un grand loup gris qui formait, dans la neige molle, une double trace semblable à celle d'un homme au pied nu. Henry Newman créera l'expression abominable « homme des neiges » quand il se trompera dans la traduction dans l'interrogation des porteurs. En 1923, George Mallory répondra à la question « Pourquoi souhaitez vous à ce point Esquader l'Everest ?» simplement « Parce qu'il est là ». Cette phrase devena l'une des plus célèbres en alpinistes et résuma parfaitement la situation. On ne pouvait plus l ignorer, on devait y monter. Les premières personnes à réellement avoir monté en haut de l'Everest, c'est Tenzing Norgay et Edmund Hillary. Le 29 mai 11h30, ils deviennent les premiers hommes à atteindre le sommet de la planète Terre. Ça rentre assez bien dans un série. Norgay admettra deux ans plus tard que Hillary l'avait devancé au sommet. Donc Hillary est effectivement le premier si vous comptez les minutes. Quand ils sont descendus, Hillary a déclaré à l'eau. Eh bien George, on se défait le salaud. Oui ils ont battu l'Everest une fois. Et maintenant Les records s'enchaînent. 1965, Nawang est le premier homme à atteindre le sommet à deux reprises. 1975, Jungo Tabi est le première femme au sommet. 2000, le Slovène Davo Karnica réalise la première descente intégrale en ski. 2010, Jordan Romero devient le plus jeune alpiniste à avoir monté l'Everest à 13 ans. 2017, Kilian Jornet effectue l'ascension de l'Everest en 17 heures. Oui, ça pense de des speedruns. 2019, Camerita Sherpa atteint le sommet pour la 23 e fois. On l'a bien battu, comme un boss qu'on vaincrait en boucle. Le problème, l'Everest ne se régénère pas. Comme la planète d'ailleurs. Plusieurs problèmes ont surgi. Voici un autre record pour vous. L'Everest devient la plus haute poubelle du monde. En haut, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on laisse les déchets sur place, soit on porte un poids supplémentaire toute l'expédition. C'était compréhensible au début des expéditions que les déchets soient laissés sur place car si transportés faut être un enjeu sur leur vie. Mais maintenant, les chemins sont déjà précisément tracés, les équipements sont de meilleure qualité et les déchets beaucoup moins lourds. Maintenant, si les déchets ne sont pas ramenés, les alpinistes risquent une amende de 4000$. Mais bon, ça ne devrait pas trop les déranger. Car oui, qui monte les vraisemblances Les sherpas, oui, soit ceux qui transportent le matériel et ceux qui guident. Mais maintenant, beaucoup de riches. J'ai été très surpris quand j'ai découvert ça lors de mes recherches. Dans ma tête, monter l'Everest était quelque chose de quasiment impossible. Seuls les meilleurs des meilleurs y arrivaient en risquant leur vie. Pas du tout. Maintenant, le plus important est l'argent. Il existe des compagnies qui vendent des expéditions à l'Everest comme des compagnies vendent des voyages à Rome. On y trouve entre autres Mountain Madness qui propose une expédition de l'Everest sur leur site. Le permis pour monter l'Everest est de 10 000$. Et avec ça, on n'inclut rien. Hein. C'est genre, t'as le droit de monter l'Everest seul, tout nu. Le pack de Mountain Madness ayant le permis, les accompagnateurs et la nourriture est de 67 000 Sachant qu'il y a encore plusieurs milliers à rajouter pour son équipement qui devrait coûter entre 3 000 et 9 000 je vais peut-être vous surprendre, mais à titre personnel, je n'ai pas 76 000 Même si j'ai 76 000 Robux, mais je me suis resté, ils qu'ils n'acceptent pas encore les Robux. On devine donc que seuls les plus riches peuvent y aller. Pourquoi l'Everest ça se vend bien Parce qu'il n'amène pas des alpinistes, il amène des milliardaires. Christophe Jacquemoud. Environ 14 000 personnes ont participé à des expéditions sur l'Everest, et environ 219 sont décédés. On a donc 1.6% de décès dans l'Everest, qui est rien, sachant que 100% des humains décèdent. <coughs> euh, ça, ça fait quand même beaucoup de morts, certes, mais on est loin de l'idée que j'avais. En parlant de décès, il se passe quoi avec les corps? Effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec les corps? Une partie sont récupérés, mais certains sont condamnés à rester là pour toujours. À cette hauteur, chaque effort est beaucoup plus dur et on s'épuise très rapidement. Beaucoup sont d'ailleurs collés contre le sol avec la glace. Il y a d'ailleurs un cadavre assez populaire, je vous l'accorde, un cadavre fameux, c'est pas très commun. On le surnomme Green Boots, soit bottes vertes. On l'appelle comme ça car il a des bottes vertes, voilà. D'ailleurs, le logo est encore très visible sur ses bottes, limite on pourrait croire que c'est un placement de produit. Green Boots est un alpiniste décédé à seulement une centaine de mètres du sommet. Son identité, bien qu'il y en ait des pistes, est inconnue. Green Boots représente depuis le manque de solidarité qu'on voit souvent en alpinisme. On dénombre environ 200 corps sur l'Everest. Les alpinistes doivent parfois les enjamber. Il n'est pas rare d'en croiser une vingtaine lors d'une expédition complète. L'Everest, autrefois plus grand défi des alpinistes, devenu un lieu touristique un peu bizarre pour les plus riches, victimes de sa splendeur. Ça reste un énorme défi, oui, mais je suis juste déçu de comment on va l'ascension de l'Everest comme un indispensable dans une vie. Pour l'avoir monté trois fois, je peux vous dire que la 4G est pas fou. Ah et sinon, est-ce le retour du grand et fameux louchant